Donc bonjour à tous, bienvenue sur Urbex Vidéo Donc aujourd'hui il est là, il y a un chien et os Donc on se retrouve pour notre première foire aux questions Vous avez été nombreux de le demander et Je retrouvé Nicolas Voilà, je suis là, c'est voilà. bien moi, je suis vivant Et donc c'est parti, on y va, première question Ça a commencé, j'ai envie de dire, ben, cette ça période Ça a commencé euh, ouais, en, octobre, euh... en octobre 2012, donc ça fait 4 ans maintenant. Ouais, ça. Voilà, donc comment exactement, on ne sait pas trop. Non, c'était un mystère. Donc c'était un samedi après-midi, euh, il faisait beau, je m'en souviens. On était célibataires On était célibataires, à l'époque. <rire> et euh, donc on s'ennuyait le samedi, et euh, je t'ai dit, il me semble qu'il y a euh, un tunnel abandonné en bord de, de Meuse. J'ai plus les images, donc je ne pourrais pas vous montrer. Ouais, voilà, mais... voilà, malheureusement. De toute ouais. façon, il n'y avait rien à voir. <rire> donc, on s'est rendu au fameux tunnel, effectivement, tunnel bouché dans rien du tout. Et il m'a dit euh, ah, C'est con, j'ai pris ma caméra pour rien. Et je dis, ben bah, Mais non, c'est pas grave, il y a une maison à côté. Donc, la voiture tonneau, c'était le premier épisode qu'on a fait. Et euh, ça devait s'arrêter là, ce n'était pas prévu, ouais, et on continue. Pas prévu. De fil en aiguille. De fil en aiguille. Donc après, <rire> on s'est dit, enfin, euh, je, je t'ai dit, euh, je connais une usine abandonnée pas trop loin. Euh, donc c'est le deuxième épisode qui s'intitule Comme une odeur de poudre, il ouais, me semble. C'est ça, ça. Ça doit être ça. Voilà. Donc comment ça a commencé Et après, t'as dit. Euh, Pourquoi pas faire une petite voilà, série, on en va continuer, vidéo. on va faire quelque chose. Et puis euh, voilà où Mais, on en est aujourd'hui. Ouais. Et je tiens à préciser qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de youtubeurs qui faisaient ce genre d'activité sur eh, YouTube. Ouais. Je ne veux pas dire qu'on était des précurseurs parce que c'est peut-être un peu se vanter de dire ça, ouais. mais je pense qu'on vous êtes parti les premiers euh, français à faire ce genre d'exploration en ouais, de la, de la en vidéo, vidéo ouais. commenter... Euh, ouais, en vidéo, je précise. Euh, voilà, et, et non, euh, de la visite GoPro... Euh, <rire> non, mais on peut dire que ouais. ce n'est pas très agréable à regarder, surtout quand ça dure une demi-heure. Voilà, donc ouais. euh, après, nous, on a fait notre petit chemin et puis voilà, on en est, on en est là aujourd'hui. Donc vous nous avez demandé quel matériel on utilise, donc je vais vous répondre clairement, ça à toi, voilà, parce que moi je connais rien, moi aussi tu connais un peu, ouais voilà, à part les gopro après je suis pas très, euh, on euh. utilise pas mal de matos mine de rien, j'ai une Sony NEXT VG30 en caméra principale, là je filme actuellement avec un Panasonic, un appareil photo, Ouais, je sais qu'il ah, coûte pour moi, 800 euros photo. la FNAC, <rire> ah, si c'est le Panasonic euh, FZ1000 je crois, de mémoire, et on filme avec une GoPro Silver Edition, et je me suis acheté il n'y a pas si longtemps que ça vous le verrez dans les prochains épisodes, un stabilisateur de chez G, pour la petite histoire, j'ai acheté un drone, vous avez dû le voir dans les précédentes vidéos mais par rapport à la réglementation, j'ai préféré le vendre, parce que j'ai pas de brevet clairement, et maintenant il va falloir un brevet, bref c'est compliqué, pour plus d'infos, vous tapez réglementation drone, donc voilà, voilà à peu près tout le matériel qu'on utilise, et euh, c'est tout je pense Ouais voilà Voilà, donc si pour ceux qui veulent commencer on n'a pas vraiment de restrictions. Si une caméra qui filme en HD, ce serait bien. Et après, a après bon, on a les accessoires... Euh... Bah, après, moi, j'ai mon appareil photo qui sert à faire juste les photos. Euh, je les retouche pas. Voilà. C'est pour un peu documenter nos, nos visites. T as ton traveling. Ah oui, c'est vrai, euh, vrai. Le traveling qui fait des super effets. Donc c'est un rail euh, qui sert à faire glisser les caméras. C'est co... plus ou voilà. moins un slider. Ça coûte 150 euros sur eBay. C'est pas cher. Et franchement, les rendus, ben, vous avez vu, c'est pas mal. Donc, ouais. Ça met un plus à la vidéo. Euh d'ailleurs, dans un bêtisier, on voit que tu l'utilises. Ah oui, c'est vrai. C'est quand je t'ai appelé Robert Rue. Exact. Voilà, voilà c'est bon. Voilà. Exact. Bah, perso, moi, je considère comme une chaîne euh, professionnelle, parce on est des pros. <rire> <rire> voilà, c'est plus perso. loisir. On fait... ne on gagne pas notre vie avec ça. Et de on... toute façon, on n'a pas fait ça pour gagner notre vie. Donc, c'est du loisir. Si demain ça doit s'arrêter, ça s'arrêtera et puis c'est tout. Après, là, euh, Dieu moins que ça plaît aux gens, euh, ça nous plaît à nous, euh, voilà, on fait partager les choses, donc euh, voilà. Pour moi ça reste loisir. Donc à propos des métiers, euh, bah, je te laisse commencer. Que... Pourquoi tu me laisses toujours commencer Parce que j'aime bien Mais ouais, mais non, bon, ça Bon, ouais, Ok, ça. Bah, je vais aller on vite. Commence moi je ne veux pas rentrer dans les détails, je travaille dans la maintenance en industrie, voilà. Donc moi je suis un intermittent du spectacle, tout simplement. Je suis technicien audiovisuel. Voilà, voilà. T'es spécialisé quand même dans la vidéo. Euh... Ouais, mais voilà. plus en live, je vais dire entre guillemets, qu'en tournage. Voilà. Mais si tu me donnes un, un caméscope, moi je sais pas utiliser, Toi tu sais. Voilà. Je pense. Voilà. C'est plus son boulot. Vous avez été nombreux à nous demander euh, nos loisirs. Bon, je sais pas pourquoi. Euh, personnellement, je suis marié, j'ai quatre enfants. <rire> Donc pour les loisirs, euh, c'est simple, euh, non, on n'est pas à fond dans le kéno ni les boîtes de camembert hein. <rire> J'avais commenté une photo de toi en train de faire un concert Ouais, bon, je fais quelques petits concerts dans ah, C'est ce qu'il dit, quelques petits concerts, oh, euh, quelques comme petits... quoi il sait pas trop jouer de la guitare alors que c'est une bête Mais bon Putain, mais <rire> dit, après, la première fois que tu le fais un confinement, ouais, ça fait plaisir ouais. Ouais, ouais. Alors là, on joue, ouais, Je fais un peu de musique et j'aime bien les motos D'ailleurs, vous l'avez reconnu, ouais. il a mis la chemise euh, du groupe euh, Les Trois Accords. C'est ça, Hawaïenne. Hawaïenne, vous irez voir, c'était marrant. <rire> donc, et toi, ta passion, c'est quoi J'ai cru comprendre que tu étais passionné de belles mécanique. Belle mécanique. Euh, mécanique. Ouais, j'aime bien les voitures, on va dire. Euh, donc... J'essaierai de retrouver quelques photos que je mettrai, d'ailleurs, dans la vidéo avec tes, ouais. tes voitures. Mais tu ça. Tu m'avais filmé un meeting, euh, début d'année. Sinon, en par ça... Bah grand chose voilà. et tu possèdes quoi comme voiture ah non, on peut pas le dire ça parce qu'après ça crée des tensions c'est pas d'accord bon, bah, je, que... je mettrai quelques photos ouais tu peux mettre des photos alors, okay. pour... alors nos meilleurs souvenirs pour moi personnellement le meilleur souvenir c'est quand on est parti au luxembourg un week-end c'était sympa c'est la première ah, fois oui, qu'on partait oui, oui, oui. euh, ouais, ouais. qu'on partait faire un week-end qu'on découchait on, ouais. a ouais, on a eu l'autorisation de découcher on a eu l'autorisation donc et c'était sympa. Donc Luxembourg, on est parti. Une journée, on a dormi là-bas, on a tourné encore la journée d'après, ouais. et ensuite on est rentré. Donc Luxembourg, superbe pays. On a... Écoute, on a fait quasiment 100%, je crois. Ouais, 100%. On avait prévu 7 spots, je crois, ouais, on, a, on a fait 7 sur 7. Franchement, c'était vraiment top. Dont ouais. euh, l'épisode Meilleur Muls. Alors là, euh... Donc on va résumer ouais. Meilleur mules. On va faire un top 3 de nos expos, parce ouais, que vous avez ouais. été nombreux à nous demander quels ont été... Euh... Nos meilleures explorations. Alors, vas-y, je peux commencer Ouais, vas-y, commence. Alors, en top numéro 3, je dirais Miranda. Nous avons eu la chance de faire le château de Miranda, ouais. qui et est maintenant, aujourd'hui, apparemment, bah, l'actuelle actuel cassé. Enfin, donc, dé... on est le 30 octobre. C'est ça. Et normalement, la démolition a démarré depuis le 27, 3 crois. jours. voilà. Donc, on a eu la chance donc, de le euh, faire. Il est facilement en Trouvable. Ouais. et puis il est bon. connu euh, mondialement. Ouais, ouais. On ouais, vu ouais sur on dire, mondialement. Sites, ouais. Ouais. Donc ouais. franchement, en top 3, je mettrais le château de Méro de la télé avec moi. Ouais, ouais. En top 2, tu mettrais quoi Alors top 2, on va revenir sur euh, pour moi c'était meilleur multe, donc au Luxembourg, une ferme, et puis, une ferme euh, euh, où il y avait encore tout dedans, euh, jusqu'au dentier <rire> qui était posé. Euh, les lits, les livres, les photos, tout était dedans et c'était... Euh... On, on me voit d'ailleurs dans la vidéo où je suis à, à la fin, je suis vraiment ému oh. encore euh, d'avoir vu euh, un tel lieu et on s'est senti même coupable d'être entré dedans. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'était vraiment bien. Et en top 1, je pense le... que tu es d'accord 100% 1, alors c'est pas trop pour les, les détails qu'on a vus à l'intérieur, mais c'est pour le lieu en lui-même, ouais. c'est la prison. La euh, prison H15. H15 voilà, Donc, qui est facilement trouvable aussi et on, qui on, est en cours de démontage actuellement ah bon ouais, ah, je là, passe devant euh, tous les jours et c'est vrai que forcément ouais. et tant mieux pour reconstruire Enfin bref, c'est tout, en ci, détails, on l'a fait euh, mais, euh, très tôt le matin en hiver, matin en hiver ouais. il faisait froid, mais les images super ouais, ouais. franchement c'était un des plus beaux souvenirs euh, d'urbex ouais. qu'on ait eu Après des frayeurs, est-ce qu'on en a eu Bon, j'ai failli passer à travers un plan, un plancher. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Euh, château vrai. Congo, africain. château africain qui s'appelle Château Congo. Euh, bon, c'était pas, c'était pas méchant, mais là, tu m'as filmé, ouais, donc c'est, bien. Ensuite, le, le, le pire qu'on a eu je crois de, de, stress, c'était au manoir, euh, au statut. Ouais, ouais, quand on a vu le. On sait pas. Ouais, si alors, en fait, ouais, d'après les dires, euh, le manoir au statut n'est pas totalement abandonné. Et c'est vrai que quand on est rentré dedans, euh, les horloges étaient à l'heure, le, les tout étaient propres, ouais, ça, sentait ça sentait la bouffe. bouffe, ouais. sentait la bouffe ouais. Voilà. Et on a croisé. Donc c'est une maison qui est vraiment dans un cul-de-sac et on a croisé quelqu'un euh, en y allant. Donc comme on était au bord de l'eau, on a fait semblant de filmer les, les canards. Et donc on s'est vraiment rendu compte que c'était à moitié habité. Donc c'est pour ça que ça a été fait en deux parties. On a commencé à filmer. Ensuite je suis sorti, j'étais. Euh, ben faire le guet, tout simplement, pendant que tu filmais, pour voir si, si l'homme ne, ne revenait pas. Ouais. Euh, C'était l'endroit euh, le plus flippant. Ouais. Sinon, après, en.. j'ai pas trop de... Non, c'est si jamais C'est On a viable. fait l'hôpital à... À... à... Comment il s'appelait celui euh... Home Suite Home. Ouais, bon, on a entendu du bruit en y allant et ah euh, oui, c'était en fait, euh... bah encore des roms qui, ouais. qui démontaient euh, ce qu'ils pouvaient démonter ouais. pour euh, revendre ouais, Donc vrai. on est allé direct les voir, on s'est entendu et puis euh, voilà, on, on a fait notre truc de notre côté D'ailleurs si vous, vous euh, si vous entendez bien les détails, on entend à un certain moment de la vidéo taper euh... On entend taper au marteau. <rire> ouais, ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. ouais sinon après, euh, non, moi n'ai pas de souvenir. on s'est fait euh, attraper police. une fois par la police la police municipale, c'était pas vraiment... la police municipale mais bon, c'est pareil, on cherche pas à partir ça euh, rien qui nous court après, façon. donc on va vers eux, on s'explique ils... La police a vu qu'on avait les caméras, donc pour eux, ils ont même dit faites attention Une fois, un journaliste de France Bleu est ah, venu oui. avec ah, nous oui. en exploration Et là, on a failli se taper un train, quoi. Ah, mais oui, là oui, franchement oui, oui, oui. Euh... Donc on a traversé une voie ferrée, on a été faire le lieu en question Et euh, en revenant, on parlait euh, comme si rien n'était, on marchait et, euh, et le train est passé devant nous <rire> Alors qu'on l'avait pas entendu arriver ouais, c'est ouais, Et on allait traverser les rails. C'était moi le premier. Bon, voilà. Bon, ça m'aurait gratté un peu les ouais. mais bon, c'est pas une grosse perte quand même. Voilà, voilà. Alors les bons moments, moi j'en ai un. Je pense que ce sera le meilleur moment, c'est quand on a fait le sanatorium de Dolin, où on est arrivé ah, et oui, on a oui. vu oui, oui, oui. un shooting sexy. Et là je peux dire qu'on est repassé plein de fois dans la... Oui, ouais. mais au ouais, final ouais. on a loupé plein de trucs à ouais, filmer, donc ouais, euh, on est pense. repassé plusieurs fois. Ouais. Alors, euh... <rire> donc, on allait repartir, hein. ouais. et euh... je dis, David, ça sent le cigare. Alors ah, oui, il commence à rigoler, et effectivement, on cherchait d'où ça pouvait venir, parce que, bon, c'est... Ouais. Ce sanatorium-là, c'est une ruine. Ouais, c'est clair. Et euh, on rentre dans une pièce, et euh, d'ailleurs, c'est dans, dans le bêtisier, je crois que c'est un peu. on voit un petit peu. Et voilà, il y avait, y avait du, champ du champagne qui était servi, il y avait de... une serviette par terre, une truc de maquillage. Et euh... Alors tout de suite, on a pensé au pire. On s'est dit, putain, il y a une nana. Ouais, ouais, ouais. Un un tournage... Un tournage, <rire> <rire> et en fait, c'était un shooting photo sexy. Euh... Et alors, ça les a pas gênés. Hein. Non, non, on non. non vu, salut, nous, nous Voilà, bonne journée. Et puis nous, on est restés un peu, on a regardé, mais il euh, s'est rien passé. Après, on est parti, on n'avait pas que ouais. ça enfin, fait, Moi, c'était mon meilleur moment. Et toi, je sais pas si tu as. Quelque moi, j'ai bien aimé le, euh, Lost Skate. Ah oui, c'est vrai. Euh, Sacré histoire aussi. Ouais. Donc, on arrive. On arrive sur, euh, sur place. par l'entrée, euh, oui, on... déjà, on voulait demander aux gardien Ouais. On était sympa, on a vu le gardien et puis bon, le gardien est rentré trop tôt chez lui, donc euh, on a fait le tour du bâtiment et là on arrive, à une entreprise de, de démolition non, non non, de maçonnerie, de... Ouais, de qui recouvrait tous les, qui recouvrait, voilà, tout, tout les accès par des parpaings, et donc on a été demandé est-ce qu'on pouvait rentrer et il nous a dit, c'est con, vous seriez venu il y a une heure, euh, on vient de murer la dernière porte, bon. Mais comme vous avez une bonne tête... Mais comme vous avez une bonne tête, hein... <rire> Je vais vous faire rentrer. <rire> Je vais vous faire rentrer. Il a pris son engin, il a mis les fourches euh, dans la seule porte de garage euh, fermée qu'il y avait. Il l'a levée. Il nous a accompagné à l'intérieur, et nous a montré euh, où passer. Euh... Et je pense qu'on a loupé pas mal de choses, parce qu'il y avait une salle de... J'ai vu des photos passer il n'y a pas longtemps, il y avait une salle de, une salle de... de fight, de boxe. D'accord, ouais, moi pas box. je pas vu. Après que... il faisait noir hein. ouais, voilà. Mais sinon globalement c'était un, un ouais, bon, bon après, moment. Après le meilleur moment, il n'y a pas de... Si, après des rencontres euh, d'autres photographes, mais euh... ouais. c'est enfin, toujours bien passé. Un bon moment aussi, c'était avec quand on a participé au tournage de France 3. France 3, oui. Il, il, il y a Château de fois hein, d'ailleurs vous pouvez voir le portage, c'est sur notre chaîne et euh, ça m'a fait bien faire rigoler la, la, la caméraman euh, Isabelle casse la gueule euh... ah mais ça c'est pas filmé ça ouais c'est pas filmé dommage ouais. donc j'avais pris ma voiture ce jour là euh, oui, ah oui, mais MegalRS <rire> donc on se rend au château de Miranda pas de vol c'était le, le, le rallye. rallye des Ardennes <rire> donc euh, route barrée les voitures qui passent à fond dans le reportage on entend euh, à la fin du reportage sur Miranda on entend les voitures au loin et euh, donc il y avait de la neige et elle s'est cassée la gueule dans la neige. Isabelle, si tu le regardes, désolé, ouais. tu es obligé. Isabelle et Charles-Henri. Charles-Henri. On, ouais. on peut dire leur nom, d'ailleurs. Wow. Isabelle Griffon et Charles-Henri oui. Boutet. Ouais. Voilà. Voilà. France 3. Ouais. Et euh, Elle était pleine de boue et Isabelle, tu m'as détruit la Mégane. Ils se vengent seulement, seulement ouais, 3 il trois ans avait, après. Il avait partout, voilà. Vous êtes nombreux à nous demander si on... Si on amène quelqu'un avec nous, si on amène des abonnés, si on prend ici, si on prend là. Globalement, avec question de sécurité, on prend personne. Ouais, par sécurité déjà. Ensuite, euh, ce qu'on fait, c'est jamais trop prévu. Ouais c'est vrai. Voilà, donc on ne peut pas prévenir. Euh, dans un mois, on vient, soit là, tel endroit, voilà. Euh, vous voyez des fois des personnes avec nous. Alors, ces personnes-là, soit sont des amis à nous, comme euh, on va prendre l'exemple de... Etienne, etienne, etienne. Tout on on peut lui dire Etienne, si tu regardes cette vidéo, voilà. on t'embrasse. <rire> etienne, donc il nous a donné deux, trois filons. Il est du coin, il est super sympa, donc il était venu avec nous, euh, notamment pour. Euh, la villa Etienne. La villa Etienne. On l'a voilà, baptisé, c'est voilà. lui qui a trouvé le lieu. Voilà, on voilà. s'est dit, tiens, allez hop, on te remercier, Etienne. Voilà. Dans tes dernières vidéos, on te voit quelqu'un, on voit quelqu'un des fois. Je l'embrasse, voilà. je ne sais pas si je peux citer son prénom. Non, tu, tu dis rien, mais c'est pareil, euh... c'est quelqu'un qui t'a. C'est quelqu'un que j'ai quelqu connu par un voilà. groupe, et euh, d'ailleurs, euh, si tu me regardes, euh, j'ai souvenir que tu m'as montré ton cul euh, en allant à l'hôpital du bébé qui pleure. Mais bon, ben voilà, ça sera dans les prochaines vidéos. <rire> <rire> Au ah, début, moi je pense qu'on peut pas dire tout le secret. Non, si non, on, on... on peut pas dire. Au début, euh, bah comme tout le monde, c'est galère, c'est comme les champignons. Hein. <rire> ça, vous partez vrai. dans les bois, vous trouvez rien, après vous en trouvez un. Euh, après, c'est de l'échange, beaucoup d'échanges, euh, des personnes qui nous ont donné des, des lieux tout simplement aussi, euh, parce qu'ils croyaient en nous, ils aimaient bien ce qu'on faisait, ils voulaient sûrement voir le, le lieu abandonné qu'ils avaient à côté de chez eux en vidéo, on en a eu dans, dans toute la France, trop loin d'ailleurs, dans le sud surtout, et après, ben on. On peut remercier deux personnes qui nous ont beaucoup aidés, une fille et un garçon. Olivia. Voilà, Olivia et c Cédric. Euh, ouais. et Cédric. Euh, on ne vous oublie pas, hein, vous avez été là dès le début, et, euh, et puis maintenant, bon, on va garder nos secrets. Ouais, euh, c'est clair. Voilà, euh, on a de quoi faire. Bon, en tout cas, pour ceux qui veulent trouver des lieux, bah, c'est l'enquête, l'investigation, des contacts, et puis... Euh... Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire euh, comme aide, au final, ouais, ouais, vous ouais, êtes ouais. nombreux, c'est vrai, nous envoyer des mails, comment on fait pour trouver ci, comment on fait pour trouver ça Peux-tu me donner l'adresse Non, ça se passe pas comme ça, on n'arrive pas, on vous donne pas l'adresse comme ça, on vous connaît pas, donc on peut pas non plus, euh, mine de rien, c'est quand même un milieu assez protégé. C'est comme les champignons. Ouais, voilà. c'est ça, c'est bien. Ouais. Euh, invité sur un plateau télévisé euh, Moi, personnellement, non, parce que c'est un… C'est comme si on... on invitait des cambrioleurs, pour moi. Ouais, mais c'est quand même bizarre ce que tu dis, parce que tu as accepté de te faire, euh, de participer à un reportage. Ah, il faut oui, mais ça restait local. Ça restait local, je savais que ça allait pas trop être regardé. Ouais, mais on l'a mis sur Internet. On a... Oui, Internet, oui, oui, oui, oui. mais ça reste. Puis, Le reportage est bien, bien fait. C'est vrai. Voilà. Après, euh, non, euh, être invité sur un plateau télévisé, c'est. Euh... Je pense que c'est un piège. Ils vont et aller là où ça fait mal, ils vont, voilà. donc, euh, et puis on ne veut pas être célèbre, euh, non. Voilà. Euh, ce que je reproche par contre, c'est à, à ceux qui se lancent dans l'Urbex, et au bout de trois explorations, se prennent pour les dieux, euh, donc j'ai rien contre eux, mais par contre, euh, quand vous faites venir euh, France 3, M6, tout ça avec vous, et que euh, vous prenez pour des stars, euh, je trouve que ça montre ouais. pas un bon, euh, une bonne image de, de ce qu'on fait. Voilà. A qui la réussite La réussite donc. À vous. Ouais, à vous. Voilà, Et puis voilà. je sais pas si vraiment euh, on a réussi quelque chose parce que je pense que 13 000 abonnés sur YouTube ça veut rien dire. Quand je vois qu'il y a des mecs qui ont 2 millions euh, d'abonnés, euh, enfin, moi je pense que 13 000 c'est très bien, hein, je vous remercie. Au contraire, je pense que ça fait une petite ambiance un peu intimiste. Mmh. C'est cool. Après. Euh, après, euh, si vous aimez pas vous regardez pas si vous aimez vous regardez donc c'est vous qui jugez nous on fait ça pour nous au début on faisait ça pour nous et après on l'a fait beaucoup pour vous euh, on rentrait même dans des lieux des fois on sortait on savait même, même pas ce qu'on avait vu ouais, on avait vrai. tout en photo et en vidéo et on savait même plus qu ce qu'on voulait faire le truc par parfait quoi. Ça, voilà c'est vrai <musique> Moi, j'estime que les vidéos ne sont pas courtes pour la seule et bonne raison que je pense tout vous montrer en 5 minutes. Faire des vidéos de 40 minutes où on voit des plans à la première personne, je suis sûr que vous, vous prenez votre souris et vous avancez à chaque fois. Suis je, sûr suis sûr je suis sûr et certain. Ça, c'est sûr et certain. Ok, oui. le montage a beau, a beau être beau, super bien fait, oui. mais au bout d'un moment, on lâche l'affaire, on avance pour voir ce qui se passe oui. réellement. Donc, nous, on a choisi de, monter, de montrer des épisodes de 5 minutes. Comme ça, je suis sûr que vous ne bougez pas, vous regardez. Après ça dépend, ça dépend le lieu, comme j'ai déjà dit, un photographe va passer une heure dans une pièce à, à photographier les détails Nous ça prend 10 secondes de balayage, donc une maison de 3 pièces, voilà, ça n'arrive à faire un épisode de 2-3 minutes euh, C'est déjà pas mal, après il euh, y a d'autres épisodes, comme la prison, euh, qui était un peu plus long Mais c'est pareil, une fois que vous avez pris la, la rangée de, de cellules, de, ça de se cellules sera la une cellule. voilà, voilà. Ah, voilà. Bon. Euh... Je fais une petite aparté ouais. tout à l'heure, quand on a parlé de matériel. Vous me parlez beaucoup de musique aussi, où je trouve mes musiques. En fait, c'est simple à partir du moment où sur YouTube où vous avez plus de 10 000 abonnés, YouTube vous fournit des banques de sons gratuites. Donc vous pouvez utiliser sans payer. Mmh. Voilà. Donc c'est pas évident des fois de faire correspondre la musique aux images. J'essaye le plus vous êtes souvent à me dire des fois la musique colle pas la musique est pas terrible. Mais c'est que j'ai pas vraiment le choix de mettre ce genre de musique, sinon euh, je ne peux pas mettre du, du rock and roll pour des images ou pour un hôpital où il y, eu, euh, y a eu des morts. Il y a eu des morts, forcément. Donc voilà, c'était la petite aparté. Alors on nous parle souvent aussi des règles dans l'urbex. Euh, clairement, il n'y a pas de règles. Non, clairement, il n'y a c pas de... Personne s'est réuni autour d'une table. <rire> non, mais écrire un livre, euh, règle numéro un, non. Euh, le... Il y a plus ou moins une règle Le euh, mal c'est de ne oui. pas dire l'adresse c'est de respecter le lieu, de ne pas casser, est... on n'est ouais, pas des ouais, et encore... ouais, voilà. est... On rend... clairement on rentre chez quelqu'un On ne fait pas comme, euh... comme on a envie de faire, on ne casse pas tout on... Enfin voilà, on respecte le lieu euh... Donner de l'adresse ou pas, bah, chacun est libre de, de la donner après Plus on la donne, plus elle se détériore vite Malgré que je pense que personne ne va faire deux heures de route pour aller euh, casser Tout simplement dans un lieu ou même voler enfin il y en a il y a sûrement des vols soit on le voit vous prenez une photo début d'année vous prenez une photo fin d'année voilà il ils ont disparu mais après c'est c'est comme tout ça disparaît petit à petit et voilà après donc les règles de l'urbex moi je n'y crois pas on fait on est comme ça on, on vole vole rien on ne casse à rien et puis si tout le monde faisait comme ça ça, ça serait bien quoi. Bah écoute, moi je pleure pour que tu reviennes tous les tous les jours. J'ai vu que dans les vidéos, on, ouais. on me redemandait. Je t'appelle, tu veux pas ouais, T'es pas dispo Alors c'est pas ça. On, ouais. on, on va dire clairement cool. ce qui se passe. Euh, donc ouais, mais, quand... Non, mais ce que t'as pas remarqué, c'est que les gens me détestent en fait. Je, je sais pas, pas, je pas. Je sais, que sais ça pas ça. ça. Moi. Je sais pas. Ben, si, je pense. Ouais. Non, mais clairement, on, quand on a commencé, donc tu étais sur place, moi aussi, euh, et quatre ans après, ben, deux heures de route nous séparent. T'as des horaires qui sont différents des miens. c'est euh, très dur de se caler, ensuite euh, il faut compter minimum deux jours maintenant Donc c'est dur, j'ai pas trop le temps, enfin c'est comme toi voilà, C'est. Euh, on, évident, on hein, a moins de temps, plus, plus on fait euh, d'exploration, plus il faut aller loin euh, Donc euh, il, il continue quand même à faire des vidéos sans moi il a le droit, hein. je suis pas jaloux, ah, même s'il si si trouve d'autres personnes. Euh, <rire> mais j'essaierai quand même de revenir quand je pourrai. Voilà, après, je... je ne promets pas. Ah, Tu T es en train de dire l'adieu Non, ce non, n'est non, non. Ah, okay. pas mon adieu, mais bon, un jour, ça, ça, ça s'arrêtera. Ah. Pourquoi pas Un autre train passera, euh, tac. <rire> <rire> et tac. Voilà. Bon, c'est tout. C'était voilà. notre première forte question. Et puis, euh, je vous dis à très bientôt. Ouais, pareil. Très bien toi aussi. On va encore des vidéos. Ouais, j'ai encore voilà. 3-4 vidéos d'avance, je pense. Voilà. Ouais, donc Nicolas ne reviendra pas avant 3-4 vidéos, ça c'est clair. On verra. Allez, salut. Ciao. Allez, salut.